Voilà, bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous, là, sur la TDI. Oui, alors, euh, surtout heureux, bon, euh, monsieur Kiffer, qui est le président du CELES de Limoux, s'excuse, il n'a pas pu venir, et dont Laurie l'a remplacé à pied levé, puisque Laurie participe aussi à la commission citoyenneté que nous menons une fois par mois dans, sur les actes de Penotier, de Limoux et de Rieux. Voilà, sur le multisite, nous faisons une réunion commune. Alors juste, je vais poser la question à Laurie. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette euh, Alors, euh... instance? On y fait le livret d'accueil. Ceux qui ne savent pas lire, on met des photos, des pictogrammes. Euh... Oui. On le simplifie un petit peu. Euh... Donc nous le faisons ensemble, nous sommes une trentaine de personnes, c'est-à-dire qu'il y a autant euh, des travailleurs, beaucoup de travailleurs d'ailleurs. Avec le président du CVS, la suppléante. C'est ça. Avec les monitrices sociaux professionnelles qui sont là. Toute la direction. Une partie de la direction. Voilà. Euh, Nathalie. Voilà, Nathalie, les monitrices principales. Voilà. Alors cette instance est très importante. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que ben, on est là pour les personnes en situation de handicap qu'elles puissent travailler euh, très bien. Simplement, elles ont des droits, des devoirs. Et si on n'en parle pas des droits et des devoirs dans la vie quotidienne, ben, les droits et les devoirs, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Comme dans la société aussi, ben, nous, il faut qu'on sache un peu ce que c'est que le droit et le devoir. Donc du coup, on fait cette commission de citoyenneté. Au départ, c'était par rapport aux élections. Ça commençait comme ça. Parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de personnes en situation de handicap ne votaient pas. Pourquoi Alors je ne vais pas faire le laïus là-dessus, je l'ai eu fait il y a quelques années, je ne vais pas le refaire, mais en revanche on l'a fait ensemble, euh, à plusieurs reprises. On a travaillé ça, l'ORI, sur l'accès au, au droit de vote. Le droit de vote. À l'extérieur, euh, des fois, il y en a qui ne votent pas parce qu'il y a le regard des autres, il y a la différence et les gens ne sont pas ouverts à la, à la différence de soi. Parce qu'on est reconnu très handicapé. Et c'est très, très dur pour nous, nous, nous exprimer. Très bien. mais Vous, tu, tu es bien, vous êtes bien exprimé. C'est génial. Oui. C'est ça. C'est compliqué de dire, euh, quand on est devant euh, les personnes qui sont là, vous allez voter, quand il n'y a pas de signalisation. C'est très compliqué. Même dans les petites mairies. C'est compliqué aussi quand une personne prend des médicaments, ça a été dit lors de la commission de citoyenneté, moi je prends plein de médicaments, j'arrive, il y a une queue de 200 mètres, je m'en vais. C'est difficile. Euh, les candidats, on ne comprend rien. Bon, la politique, euh, les gens disent qu'ils comprennent rien, ils le disent, donc je ne fais que le renvoi, hein, ça a été dit euh, euh, deux, trois fois. Mais pourquoi Parce que les programmes sont trop compliqués. Ils ne sont pas assez adaptés, il n'y a pas assez de photos. Mais c'est pas que pour les personnes en situation de handicap, hein. Ils disent, c'est pour tout le monde, il y en a qui ne savent pas lire, hein. même ici, hein, peut-être, il y en a qui savent pas lire. Eh oui, mais c'est tout ça qui est mis en avant, simplement, rien n'avance. Et en plus, oui, ça avance un peu à Paris, à Paris, il n'y a pas de soucis, ils ont tout mis en place. Mais dans la région, c'est un peu compliqué. Et il y a d'autres peut-être d'autres choses, mais ça, à la limite, on fera une lettre ouverte un jour, il n'y a pas de souci, mais il y a beaucoup de revendications par rapport à ça. Je crois qu'on l'a mené haut et fort. On mène des enquêtes sur l'établissement pour savoir les personnes qui ont voté avant les élections, qui souhaitaient voter, et on va faire une enquête après législative pour savoir qui a pu voter et quelles ont été les difficultés. Juste un dernier mot par rapport aux difficultés c'est quand les mairies empêchent une personne de voter alors qu'elle a le droit. Pourquoi elle empêche Mais lui, on le connaît, il est handicapé. Simplement, si le juge n'a pas décidé que la personne ne pouvait pas voter, la personne peut voter. Et vous n'avez pas le droit, vous, madame, de rentrer avec votre fille dans le... Alors que vous avez le droit. Et c'est ça qu'on a travaillé. C'est ça qu'on a travaillé pendant des semaines et des semaines. Et c'est ça, essayer de persuader les personnes pour leur dire, vous avez le droit, et vous le dites à vos parents. En revanche, vous avez le droit aussi de ne pas voter. Ça c'est important. Parce que c'est un droit aussi. Nous aussi, c'est une association qui a été montée à Paris. En premier, il y a le siège, il y a le président, nous aussi. Et nous aussi à Carcassonne, je suis président. C'est pour le droit... L'accessibilité pour les handicapés. Parce que dans la ville, il y a beaucoup de choses à faire. Même les, déjà sur le cru des bus. Comme nous, à Capandu, on est. Bon. Ils ont fait un arrêt de bus, mais ils n'ont pas mis de siège. Ils n'ont pas mis de. de place à, Un banc. Des fois, les personnes, moi, je ne peux pas rester trop le temps debout. Voilà. Je vous. Vous voulez, pardon, c'est un bon exemple. Hein. Voilà. C'est un très bon exemple. Alors, peut-être vous voulez euh, présenter un peu nous aussi, et puis vos, vos demandes. Hein, on vous laisse faire. Alors, je pense que c'est écrit en plus, allez, on va se faciliter les choses. Nous aussi et l'Association française des personnes handicapées intellectuelles. Les adhérents et les dirigeants de nous aussi sont des personnes handicapées intellectuelles. On appelle cela l'autoreprésentation. Nous aussi, et le, le porte-parole de toutes les personnes handicapées intellectuelles, quelle que soit leur utilité, et là où elles vivent. Et moi, j'ajouterai intellectuelles et aussi ceux qui ne veulent pas se déplacer, qui sont ce fauteuil roulant. Il faut penser à ces personnes-là. Voilà. Alors, peut-être, tu, tu veux continuer, ton collègue Nous agissons pour que les personnes handicapées intellectuelles soient considérées comme des citoyens à part entière, que les décisions qui nous concernent ne soient pas prises sans nous, changer le regard porté par la société sur le handicap intellectuel, nous aussi à plus de 600 adhérents et 41 délégations locales dans toute la France. Créé en 2015... La délégation de nous aussi, Carcassonne, édite un journal. Le numéro 3 parle de l'histoire de la délégation. Le numéro 4 présente les demandes de nous aussi adressées aux candidats aux élections de 2017. Et j'espère, bon, je vous le dis, vous voulez être élu, il faudra aider les personnes handicapées. Sur Carcassonne, tout ce qui le nouveau président de la République a répondu avant son élection par un courrier en facile à lire et à comprendre. Aujourd'hui, nous renouvelons nos demandes à l'attention des futurs députés à la veille des élections législatives. L'autoreprésentation, nous avons le droit de participer aux décisions qui nous concernent. L'application de la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Un texte très important rappelle tous nos droits. C'est la, con la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Le vote, pour nous voter, c'est être vraiment des citoyens comme les autres. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est vrai, moi j'en connais, même j'en connaissais avant de rentrer à Capendu et à, à la TDI, il y a des personnes, parce qu'elles sont handicapées, elles ne pas sortir, elles ne veulent pas voter, elles ne veulent pas bon, aller dans la ville. Et il y avait beaucoup avant les familles qui les gardaient dedans. Ils ne sortaient pas les enfants handicapés, ça j'ai appris ça aussi. Le facile a dit, à comprendre. C'est important pour les personnes handicapées et intellectuelles d'avoir des informations accessibles. Le travail. Nous avons le droit de travailler comme tout le monde, de choisir notre travail et de gagner notre vie. Nous voulons garder les différentes possibilités pour travailler, le milieu ordinaire, l'entreprise adaptée, les autres. La vie autonome, être autonome, c'est pouvoir décider pour sa vie. Être libre, c'est pouvoir choisir. La vie de couple. Nous voulons avoir une vie amoureuse, choisir et vivre notre vie de couple, vivre no notre sexualité et choisir notre contraception. Nous marier et nous paxer sans demander l'autorisation, la loi sur la tutelle ou la curatelle doit changer. La vie de famille, la parentalité des personnes handicapées intellectuelles est une réalité. Le vieillissement, nous voulons préparer votre vieillissement, notre retraite. Notre vieillissement. Vous non, avez vu, oui, là, notre... vous avez vu l'erreur. Assez ah, sympa que vous vouliez bosser pour nous. Le nous voulons préparer notre vieillissement, notre retraite. Voilà. Il y a une erreur, ça a été. Voilà. Nous avons besoin d'aide et d'informations accessibles. Merci de votre attention. Que vous pouvez nous applaudir et rappelez-vous la semaine prochaine rappelez-vous dans votre euh, ah oui, pensez pour la semaine prochaine hein. <rire> <rire> j'espère que vous allez nous soutenir et aider les handicapés sur Carcassonne il y a du travail à faire hein. alors reste là on, on, on va sur <rire> Carcassonne, Narbonne il y a une, une délégation qui se met sur et sur la, et région, sur la, la région, région, parce qu'il y a, a d'autres délégations de nous aussi. On invite euh, les personnes de soutien. Euh, Alain évoque euh, le. Il faut être soutenu par les députés, par les législateurs. Il faut être aussi soutenu dans l'expression. Hein, donc on, on accueille Anne-Marie et Jackie qui sont des personnes de, de soutien. Et qui sont des bénévoles. Tout en étant des salariés. Donc, merci beaucoup. Je pense que la photo sera belle. Les journalistes, s'il si y a un article à faire, c'est sur nous aussi, c'est sur Projet Julia. C'est aussi sur l'équipe du GEM. Je ne sais pas si euh, euh, Cathy et Aurélia veulent dire euh, quelques mots. Pourquoi pas C'est important que tous les handicaps soient représentés. En même temps, comme l'a dit Benjamin, il ne faut pas catégoriser. On est des citoyens. Et si vous avez des questions à nous poser ou à me poser, ce que vous pouvez faire, vous pouvez le faire. On sera à l'écoute. Vous voulez venir Merci, merci. Oui, bonjour. Donc moi, je suis salariée d'un groupe d'entraide mutuelle. Donc, ce sont des associations qui sont issues de la loi 2005 qui reconnaît implicitement le handicap psychique comme un réel handicap et qui a permis donc aux personnes qui en souffrent d'avoir une reconnaissance de handicap. Voilà, donc ces associations sont de 340 au niveau national, je pense à peu près réparties sur le territoire. Dans le département de l'Aude, il y a deux gemmes, un à Narbonne, un à Carcassonne. Nous accueillons tous les jours euh, une trentaine de personnes qui souffrent de handicap psychique et nous les accompagnons dans euh, l'estime de soi, euh, nous les accompagnons dans reprendre goût à la vie, nous les accompagnons dans euh, un projet collectif associatif qui leur permet au quotidien euh, d'avoir un rendez-vous avec euh, une vie sociale. Parce que lorsqu'on souffre de handicap psychique, on est souvent en rupture de travail, on est souvent en rupture de vie sociale, on est malheureusement aussi souvent en rupture de vie familiale. Et par rapport à tout ça, euh, les gemmes permettent un rendez-vous quotidien, se lever le matin pour avoir un rendez-vous pour faire quelque chose, en attendant peut-être une situation d'emploi ou une autre situation. Euh, ces gemmes vivent dans des, avec des financements qui ne sont pas énormes. Donc je profite de l'occasion pour le dire, nous, nous sommes subventionnés par l'agence régionale de santé à hauteur de 75 000 euros par an. Ça devient compliqué pour avoir du personnel et pour accueillir toutes ces personnes et leur offrir les services dont ils ont besoin. Donc je vous invite à prendre connaissance de l'existence de ces gemmes, à venir éventuellement les rencontrer sur Narbonne ou Carcassonne, et à connaître aussi cette problématique du handicap psychique en France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux quelque chose. Oui, tout à l'heure a été évoqué euh, le droit de vote. Mais il n'y a pas rien que le droit de vote. C'est tous les droits que je voudrais évoquer. Il y a des fois, il y a de, handicapés, que ce soit à la télé ou en France ou ailleurs, ils ne sont, sont pas reconnus pour ça. On n'a pas tous les, les mêmes droits. Et qu'on soit handicapé ou pas handicapé, les gens ne regardent pas de la même manière. Et ça, c'est intolérable. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci. Merci beaucoup, Joseph. Merci beaucoup. Euh, je vous prends. Bon, vous... vous avez remerciés encore. Alors, on va laisser aussi la place à des personnes qui sont responsables d'associations, hein, qui, qui gèrent aussi des établissements, des états dans lesquels vous travaillez, ou des services d'accompagnement à la vie sociale. Ils ont aussi une responsabilité hein, de défendre aussi euh, vos droits. Ils vont s'exprimer très rapidement, une minute chacun. Ils sont six, 6. Ça va aller. Et puis, euh, on, on espère, et notre animateur journaliste vous le dira tout à l'heure, on espère surtout que vous serez nourris hein, de, de cet esprit a, constructif de propositions, mais aussi d'authenticité qu'on a voulu vous livrer ce matin. Alors merci à l'équipe de nous aussi, qu'on reverra tout à l'heure. Je suis Marie-Josée Bélisson, vice-présidente déléguée de la PRJH11. Nous avons souhaité aujourd'hui mettre en avant notre pacte Handicap 2017-2022, la Fédération des APAGE a appelé les candidats républicains à la présidentielle et aux législatives de juin 2017 à s'engager résolument pour la création d'établissements et services nécessaires pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap sans solution et pour l'accessibilité universelle, en signant le pacte handicap 2017-2022 intitulé « Faire société, l'accès à tout, pour tous, avec tous ». La PAGE attend des actes forts pour bâtir une société inclusive. L'ambition de ce document est de construire la réflexion autour de l'accessibilité universelle. Pour les élections législatives, il s'inscrit comme une base de dialogue entre le candid la candidate ou le candidat à la députation et l'association APAGE concernée. Forte de son expertise et de son réseau, la fédération APAGE et ses associations se tiennent à la disposition des élus parlementaires pour les aider à porter le projet d'une société inclusive, solidaire et garantissant l'égale citoyenneté à tous. Les dix actes revendiqués dans ce pacte émanent de notre Charte de Paris pour l'accessibilité universelle, texte voté à l'unanimité par le mouvement APAGE et remis aux autorités gouvernementales sous la précédente mandature. L'acte 1. Le respect de la laïcité dans le pays. Acte 2, de la petite enfance aux études supérieures, faire ses propres choix. Acte 3, faire de l'emploi un droit à part entière. Acte 4, revenu universel d'existence qui renvoie à la question de l'argent qui reste à vivre, qui reste pour vivre. Le droit de vote universel et l'exercice de la citoyenneté. L'acte 6, se loger un droit pour participer à la vie de la cité. Acte 7, être ensemble dans le sport, la culture, les loisirs et les médias. Acte 8, l'accès à des soins de qualité, une coordination des acteurs du parcours de santé. Acte 9, le choix de choisir sa vie intime et sexuelle. Acte 10, le respect de la protection sociale. Alors, comme on est minuté, hein, oui. je, je vous indique que le développement de chacun de ces actes est disponible sur le site www.faire-société.apage.org. Et vous avez donc la version PDF de, du pacte handicap, donc on a remis au candidat, euh, qui est téléchargeable donc sur le site que je viens de vous indiquer, Faire-Société. .apache.org. Voilà. Merci de cette communication. Bonjour, je suis Anne-Marie Guittard. Je suis déléguée départementale de l'association UNAFAM, Union Nationale des Amis et Familles des Malades Psychiques. Euh, nous nous sommes, donc, notre association dépend sur le plan national, et nous sommes en délégation départementale. Nous nous sommes mobilisés très très fort au moment des élections présidentielles pour euh, attirer l'attention sur le, la psychiatrie sur l'état de la psychiatrie bon. c'est vrai sur le plan national c'est très vrai encore peut-être plus sur le plan départemental il y a tout à faire il y a tout à faire euh, nous avons des soins c'est vrai, nous avons des médecins pas assez nous manquons de structures pour passer de la phase aiguë de l'hospitalisation à une insertion professionnelle et sociale correcte nous manquons de structures pour accompagner les malades et aider les familles à prendre en charge leurs patients c'est souvent au niveau des familles qu'on retrouve des malades des, des adolescents bien sûr, mais aussi des adultes et même des adultes un petit peu mûrs, hein. bon, on n'est pas loin de familles dont les parents sont autour de 85-90 ans, avec un, une, un fils qui est handicapé psychique, avec tous les problèmes que ça pose à côté, je n'ai pas le temps de dire. et donc il faut absolument qu'on trouve les moyens de renforcer l'action en psychiatrie, pour une meilleure prise en charge de la maladie, et surtout une aide aux familles aussi, une aide aux aidants, on en charge, souvent, toute la charge de la... Merci. Voilà. Merci pour cette émotion et vos responsabilités au sein de l'Umarthal. C'est un exercice difficile, hein Deux minutes au maximum, c'est pas évident. Ouais. Oui, bonjour mesdames, messieurs. Alors, je me présente, je suis Jean-Pierre Renaud, président de l'association AVEA, Autisme, Vivant ensemble dans l'Aude. Alors, l'autisme est un handicap qui touche près de 670 000 personnes en France et qui concerne une naissance sur 100, soit environ 35 naissances par an dans l'Aude. L'autisme, ou plus précisément les troubles du spectre autistique, TSA, est un handicap qui touche plus d'enfants que le sida, le cancer et le diabète réunis. La France accuse un retard de 30 ans par rapport aux autres pays développés dans la prise en charge de l'autisme la France a été condamnée cinq fois par l'Europe. En France, la prise en charge de l'autisme a été largement monopolisée par les méthodes archaïques et inadaptées. Alors même que les prises en charge comportementales, développementales et éducatives existent, y ont une efficacité largement démontrée. Cette exception française s'accompagne d'un manque de professionnels spécifiquement formés à ce handicap, de dispositifs permettant un accompagnement adapté des personnes avec autisme. Encore aujourd'hui, trop d'enfants n'ont pas accès à un diagnostic précoce, ne sont pas scolarisés et n'ont pas accès à un accompagnement adapté. Que les parents financent tout ou partie, car le système actuel ne rembourse pas les prises en charge recommandées par la Haute Autorité de Santé. Ce non-remboursement entraîne d'importantes difficultés financières pour les familles et constitue une inégalité fondamentale devant l'accès à l'autonomie. Malgré l'attribution de grandes causes nationales en 2012 et des plans autisme qui se succèdent, le défi de l'inclusion sociale des personnes avec TSA n'est pas relevé dans notre pays. Alors mesdames, messieurs, les futurs députés, faites grandir notre cause en intégrant la commission autisme de l'Assemblée nationale. Je vous demande au nom de toutes les familles au travers de ce groupe d'études de faire force de propositions pour la formation des professionnels et aidants familiaux. Le remboursement des prises en charge éducatives, comportementales et développementales, conformes aux recommandations de la HAS et de l'ANESM. Contre le gaspillage d'argent public dans les hôpitaux du jour. Et enfin, euh, de permettre euh, euh, de financer et d'ouvrir des lieux de répit pour euh, les parents et les fratries. Voilà, merci. Merci, monsieur Bonjour, je suis M. Cardouche. Je fais partie. Alors, je, comme mes collègues, je n'ai rien préparé parce que ce matin je vais pas venir ici. Voilà. Mais je suis très content d'être par parmi vous. Voilà. Je suis euh, administrateur d'une association Spina Bifida, Donc c'est la malformation de la moelle épinière qui paralyse tous les membres inférieurs. Et puis après, toutes les séquelles qui, qui peuvent à, à venir dans notre vie. Je suis aussi euh, conciliateur à, à la DPH depuis. Euh, un an et demi maintenant et je, je me pars aussi pour quand même les droits des personnes en situation de handicap et surtout l'accessibilité je suis aussi à la sous-commission d'accessibilité du département et on se bat avec monsieur Julia qui vous avez vu tout à l'heure et euh, nous sommes vraiment euh, déçu parce qu'en fait, on se bat tous les jours pour essayer de, que toutes les personnes, pas forcément en fauteuil, hein, parce que nous n'avons pas euh, un handicap en fauteuil, hein, c'est pas possible. Il y a des personnes âgées, des personnes aussi euh, qui ont des problèmes de, de, de marche, comme moi, aujourd'hui, et c'est vrai qu'on se bat pour cette accessibilité. Et on espère quand même que ça va, tout ça sera rangé. Voilà. Alors nous espérons que vous allez nous aider aussi comme disait mon collègue. Euh, et voilà. Merci. Merci. Merci Monsieur Bonjour, je suis Paulette Delannoy. Je représente l'Association des Paralysés de France. En fait, je suis le binôme de Roger Julia. Nous travaillons toujours, toujours ensemble. Alors l'association des Paralysés de France, c'est une association nationale qui regroupe une délégation par département. L'APF œuvre pour la défense des droits, la représentation des personnes en situation de handicap et du polyhandicap et leurs familles. Ces orientations sont portées par les valeurs et pratiques démocratiques. Elles militent pour une société solidaire, ouverte à tous. L'accès aux soins, c'est tout simple. Il y a plein de personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas aller chez le dentiste, qui ne peuvent pas aller chez le médecin parce que ce n'est pas accessible. Et ça, c'est inadmissible. Elle sensibilise l'opinion le plus... le... publique et les décideurs à la question du handicap. L'APF, c'est nous tous, pour la défense des droits et de la dignité des personnes, et la délégation de l'Aude ne déroge pas à ces valeurs. Merci. pour cet exercice un petit peu peut-être inhabituel parce que pendant les élections on a l'habitude d'entendre beaucoup les candidats s'exprimer et c'est un bel exercice républicain mais aussi pour rappeler à tous les candidats je souhaite tous d'être élus euh, de, ne jamais oublier, <rire> de ne jamais oublier que vous allez, être à, vous allez être à notre service demain vous allez être à notre service et vous allez être au service de toutes ces causes il va falloir euh, continuer à beaucoup écouter parce que la vérité, elle se situe sur le terrain, sur toutes ces personnes qui sont au plus près des situations vécues. Donc gardez ce contact, ayez toujours cet esprit de curiosité et d'ouverture dont vous avez fait preuve ce matin. Et je pense que nous serons, nous, modestement, des relais de tout ce qui pourra se passer derrière, de tout ce que vous pourrez faire comme travail avec ces associations. Et nous pourrons le relayer de façon à vraiment co-construire un monde beaucoup plus acceptable, et beaucoup plus solidaire pour toutes les personnes qui étaient avec nous ce matin.